Type aujourd'hui un petit vlog avec tout un tas d'informations euh, intéressantes dedans, je pense. Euh, tout d'abord, j'ai supprimé mon Curious Cat parce que je recevais des pavés immenses de TERF qui voulaient m'expliquer la vie et pourquoi, euh, genre, elle voulait bien défendre les personnes trans, mais qu'à un moment, fallait pas dire qu'on était femme parce qu'il fallait pas dégonner. Euh, voilà, un petit exemple. Du coup, euh, à la troisième, je crois, j'en ai eu marre et j'ai supprimé le Curious Cat. Donc je m'en veux un petit peu, euh, de pas juste l'avoir mis en privé quelque chose et, et sauvegarder tout un tas d'informations, parce que c'est vrai que, bah, notamment des discours euh, du démontage d'arguments anti-terf, je l'avais fait dedans, et euh, je il y en avait même un dont j'avais dont j'étais très fier que j'avais fait une semaine avant, mais, euh, mais voilà. Euh, dans les choses plus positives... <rire> euh, j'avais déjà un site depuis quelques temps qui était typoui.mi, qui est toujours là, mais sauf que maintenant il est dans une forme qui est vachement mieux, etc. D'ailleurs, vous voyez derrière. Euh, et dedans, il y a tout un tas de choses, il y a des ressources, des lexiques, il y a les dates de où je serai sur des événements publics pour pouvoir me rencontrer. Il y a aussi les shootings que je fais en tant que modèle. Euh, voilà, il y, a, il y a tout un tas de choses dessus. Et euh, il est quand même plutôt super joli en ce moment, et euh, je, je suis très contente de ce qu'on est arrivé à faire. Euh, autre chose, je ne vais pas en parler dans le reste de la chaîne, a priori, mais je vais en parler dans cette petite vidéo-là, euh, je suis en dépression depuis deux ou trois mois, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, je voulais vous le dire parce que je sais que je peux avoir cette image de Nana Trans super badass que rien ne peut atteindre et qui se relève toujours. Et euh, alors je me relève toujours mais ouais, il y a des moments où je reste assez longtemps à terre en vrai. Donc, euh, donc voilà, je voulais vous partager ça pour montrer aussi qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de force et qu'on qu'on peut lutter aussi contre, enfin je ne sais pas en vrai que, où je vais avec ça, mais, euh, mais voilà. Donc j'essaie d'apprendre à prendre soin de moi, j'essaie de trouver des, des moyens de, de lutter contre, euh, contre ça et d'arriver à exploiter les, les phases de, de down, même si euh, en vrai euh, voilà, c'est assez euh, pas top. Bref. Euh, on rebondit sur un truc plus joyeux, la chaîne a fêté ses deux ans, il y a très peu de temps, il y, a, euh, il y a un mois environ, la chaîne a fêté ses deux ans, donc ça fait maintenant deux ans que je suis sur YouTube et que je fais des vidéos, on a dépassé les quelque chose comme 80 vidéos, on a dépassé les 2700 abonnés, euh, vous avez l'air vachement enthousiasmé par les nouveaux formats que je fais en ce moment, et du coup on va parler euh, du Dernier format, euh, mais qu'est-ce qu'on va dire aux enfants Il va y avoir encore quatre épisodes au moins. Il y en a un qu'il faut qu'on fasse valider quand même euh, parce que il parle des personnes intersexes et comme on l'a fait sans concerner à la barre à ce moment-là, euh, il faut qu'on qu ait une validation qu'on n'a pas fait n'importe quoi. Euh, mais s'il est validé, il y aura quatre autres épisodes et euh, bah, sinon il y en aura trois autres. Et, euh, et on, on fera peut-être plus d'autres formats parce que bah, je veux dire on est toujours copine avec Flo donc il euh, n'y a, y a, a pas de raison que s'il y a des formats qui vous viennent n'hésitez pas à le dire en commentaire enfin des, des titres qui vous viennent mais attendez la fin des, de, de la série de, de 4 ou 5 histoire que vous sortiez pas des trucs qu'on a déjà fait voilà bref euh, c'est un format qui est assez ambitieux qui demande beaucoup beaucoup beaucoup de temps de travail. Euh, c'est ouais, je, je clairement les vidéos qui nous prennent le plus de temps alors que c'est les vidéos les plus courtes. Mais euh, il ouais, y, y a bien 4 heures de montage. Non, il y a 5 heures de montage sur juste la première. Euh, voilà, voilà. Euh, en termes de nouveau format aussi, du coup, je vous annonce que le prochain Open Mic où je ferai un autre One Woman Show sera le 24 avril au Central de Brasil euh, le soir, à Bordeaux. Et euh, voilà, ça sera pas la même chose que le précédent, ça sera à nouveau euh, moi qui suis complètement en roue libre, et j'espère que ça sera au moins aussi drôle. Euh, ça sera également rediffusé et normalement la captation devrait être euh, un chouille plus, plus pertinente au niveau du son en tout cas. Euh, nanani, les deux ans de la chaîne, euh, je vais avoir 30 ans, voilà vous vous en foutez, mais, euh, mais le 22 mai je vais avoir 30 ans et je le vis très mal, <rire> voilà. Ah oui et dans l'idée des 30 ans aussi, non bah si parce que si c'est lié à un truc relativement euh, important machin etc, euh, j'ai décidé récemment alors que j'avais prévu de ne pas le faire depuis longtemps, euh, de revenir sur une idée initiale que je voulais faire au tout, tout début de la réalisation en fait de, de mon identité de genre, euh, je me disais que je voulais absolument une maman. Ça, c'était le tout, le tout, tout début de ma réalisation que j'étais une meuf, etc. J'étais très focus sur les seins et euh, j'ai fait un parcours hormonal, j'ai appris à me réapproprier mon corps, etc. etc. etc. etc. Sauf que euh, bah, on arrive à un moment où bah, où en vrai j'ai envie d'avoir euh, des seins plus gros. Voilà. Pas gigantesques, si vous voulez. Mais. Euh, et il n'y aurait rien de mal à ça. Mais euh, voilà. J'avais vraiment espéré que les hormones m'amènent jusqu'au bonnet B. Et, euh, et on reste sur un petit A. Donc, euh, donc voilà. Je pense que je vais faire une mammo. Je vois le chirurgien fin avril pour un diagnostic. Pouvoir lancer le. Le Pouvoir lancer la demande d'accord préalable euh, Je vous en parle dans un vlog Parce que pour moi C'est pas important à documenter sur la chaîne Dans le sens où Toutes les meufs trans font ça à peu de choses près par les... Bon j'ai récupéré que 6 meufs Parce qu'elle faisait rien car râler. Euh... Ouais Qu'est-ce que je disais Oui euh, J'ai pas envie de faire Enfin J'avais pas prévu de faire une vidéo à propos de, de, de ça, parce que toutes les meufs trans de, de l'internet du youtube ont déjà fait ça et qu'en plus pour moi c'est vraiment pas une étape importante en fait de ma transition, ça va être le dernier gros acte entre guillemets mais euh, pour moi c'est vraiment pas une étape importante, c'est juste je corrige le tir sur la taille de sein que j'ai pas pu avoir. Et, euh, et voilà, mais si jamais vous voulez que je fasse une vidéo spéciale à propos de ça, quand ça sera fini pour euh, genre en parler et tout, c'est possible, je veux dire, euh, voilà, la, la chaîne elle est aussi là pour donner des ressources, pour, euh, pour euh, aider les personnes qui, qui en auraient besoin, Donc, moi, si je vois pas l'intérêt, ça veut pas dire que vous vous en verrez pas l'intérêt, que c'est complètement légitime et, euh, et je pourrais faire une vidéo euh, à ce sujet. C'est vraiment vous qui voyez, n'hésitez pas à me dire. Voilà, donc cette vidéo s'achève. Euh, J'espère que, que ça vous a pas ennuyé, que voilà, ça vous a plu. Je sais que le format vlog est définitivement euh, ce qui vous plaît le moins d'une manière générale, enfin en tout cas, ça attire moins de gens. Mais euh, mais c'était important pour moi de, de faire ce format à ce moment-là. Et en plus, c'est un format qui me demande pas beaucoup de boulot d'habitude quand Kossima n'arrête pas de miauler toutes les 5 minutes. Et euh, du coup... Euh... Ben voilà, c'est plus facile de, de bosser avec ça, avec euh, la dépression, plutôt que de se taper 5 heures de montage sur les papillons. Mais vous allez avoir les papillons, hein, c'est... Je, je, je fais ça, je fais ça, et après j'ai des vidéos intéressantes, il y a une vidéo sur le déni euh, qui est dans les cartons, il euh, y aura sans doute... Il y aura peut-être sans doute jamais de vidéos sur les TERF en vrai, parce que je pense que je vais juste les clasher euh, en One Woman Show. Et du coup, tous les One Woman Show mis bout à bout seront en réquisitoire contre les TERF, tu vois, si tu regardes les petits, les petits segments spécifiques. <rire> je sais pas. Bref, prenez soin de vous. Moi, je vais essayer de prendre soin de moi. Et puis, si vous voulez me soutenir, il y a le UTIP, il y a la boîte postale. Ça me fait toujours super plaisir de recevoir des trucs de votre part, que ça soit genre des lettres, des cartes postales ou des bien évidemment. Mais voilà, euh, le Tip, vous pouvez me soutenir avec une publicité ou en fire typant ou en typant. Il euh, y a des goodies et à ce sujet, je ferai une petite parenthèse très bientôt dans une vidéo, mais il va y avoir au moins trois designs coolissimes de t-shirts qui vont sortir, même s'il y a déjà des t-shirts plus ou moins, enfin plutôt cool, mais là il bah, y, y a du très très lourd qui est, qui est dans les cartons. Voilà voilà, des bisous